Yo les gens c'est Fers j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui bah, pour une vidéo assez spéciale on est présents tous les trois ensemble bah, il manque Fabrice bah il a pas le choix il habite un peu trop loin ouais c'est ça et donc bah on se retrouve aujourd'hui pour euh, tout simplement une FAQ je suis avec Max et Val comment vous allez salut les gens bah écoute ça va et toi je suis très content d'être là aujourd'hui nickel que le cas aussi pour Max ouais, hein. ça va ouais. nickel <rire> Et donc, euh, si on se retrouve euh, aujourd'hui, c'est tout simplement pour euh, bah, répondre à vos questions. Vous nous en avez posé un petit peu partout sur les réseaux sociaux. C'est surtout vous qui vous en êtes chargé, si je dis pas de bêtises. Moi, je connais pas du tout les questions. Donc, euh, je me suis pas préparé aux réponses. On verra bien. On les a. Bah, C'est parti. Bon du coup on commence avec la première question, qui est destinée à Valentin. Ouais, c'est moi <rire> Comment Assassin's Creed Experience a été créée Et comment les membres qui sont arrivés après ont été intégrés C'est une euh, très très grosse question et je vais euh, essayer d'être euh, assez euh, concis. La chaîne a été créée, je ne sais plus en quelle année, ça. 2014. <rire> <rire> <rire> fondateur de la chaîne, c'est J'ai confondu la chaîne et je ne sais même pas en quelle année, c'est incroyable. Du coup, oui, il y a 2000... un truc génial, il y a un, une calèche qui est en train de passer. Avec du foin. Du coup, oui, en 2014, euh, ça faisait un moment euh, qu'on discutait avec Aurélien, euh, qui est d'ailleurs parti de la chaîne. Hein, et, euh, je te salue, je te, on, on te fait des gros bisous Aurélien. Oh. <rire> il est intenable. Au secours. On était tentés par un projet en commun. Ce projet en commun, il a fini par se faire. C'était né avec une chaîne qui s'appelait à l'époque euh, la Animus Experience et qu'on a renommée un, un peu plus tard en Assassin's Creed Experience. Et donc euh, bah depuis il euh, y a eu pas mal d'arrivées, pas mal de gens partis, il y a Maxime qui nous a rejoint, il y a euh, Max Full Montage qui nous a rejoint avec Fabrice. On a eu euh, plusieurs community managers qui sont, euh, euh, qui sont arrivés, qui, oh, puis, qu qui sont partis. Et euh, là aujourd'hui la team est composée du coup ben, euh, de nous trois. Et de Fabrice qui est resté en Corse. Donc euh, donc voilà, je pense que j'ai à peu près, euh, j'ai à peu près tout dit sur cette petite question. Du coup, deuxième question, celle là, elle est pour toi, Maxime. La personne nous demande quelles sont nos ambitions pour la chaîne. Les ambitions pour la chaîne va. Et essayer de se voir de plus en plus souvent en vrai et pouvoir faire des projets IRL j'ai envie de dire. C'est bien d'être derrière son écran et à faire des vidéos mais à la longue c'est chiant quoi. Donc de se voir de plus en plus éventuellement vous voir un petit peu plus. Là à l'heure actuelle on a été deux secondes devant chez Ubisoft, on a vu un abonné, ça fait bizarre. Il se reconnaîtra. En vrai je pense que c'est vraiment les, les deux grosses ambitions. Et troisième ambition si je puis dire c'est euh, vraiment faire croître vraiment la chaîne partout. Que ce soit Twitch, TikTok, YouTube, après Facebook, Insta c'est un peu en retrait quoi. Et vous On s'arrêtera pas tant qu'on n'a pas les 100 000 abonnés. C'est ça, objectif 100k pour avoir le trophée. Petite question pour Max alors on aimerait une présentation de toi et de ce que t'aimes le plus dans AC, comment t'as rencontré les autres membres de l'équipe et qu'est-ce que tu envisages de produire comme contenu sur la chaîne étant donné que t'as un nouveau vidéaste. Sacrée question. Bon bah du coup oui je suis Max soul je suis à la base le monteur de la chaîne. Enfin j'ai été recruté sur la CX Experience pour monter des vidéos. C'est ça, le stagiaire à l'époque. <rire> J'ai été promu récemment <rire> en tant que vidéaste. Ça fait quasiment trois ans que je suis sur la chaîne. En janvier, ça fera trois ans. Et là, ça fait seulement la deuxième fois qu'on se voit en vrai, en trois ans. Mais c'est bien de se retrouver quand même là pour cette journée euh, qui va être mémorable, je pense. Claire, hein. A few moments later. Bah je suis abonné à la chaîne depuis un petit moment hein. Euh, la chaîne était à 200 abonnés à l'époque. Ouais, donc au moins en 2017. Je crois que ça s'appelait Animus Experience. Ouais, c'est longtemps. Hein, Il y avait les ça. vidéos Minecraft et tout là. La, la, la. Qui n'existent plus, je crois. Pas... Elles sont en privé. Ouais, elles sont en ouais, privé. <rire> Quand j'ai rejoint la, la team, je crois qu'on était proche des 7000 abonnés. C'est ça, ah, ouais. ça, ça? ouais. ouais parce qu'on a passé la barre des 10 000 peu de temps après. Ouais. Et qu'est-ce que j'envisage par la suite? Bah, proposer un maximum de contenu et de la tunasse. Ah! Je me suis attaqué par un moucheron. Okay. Du coup euh, on va passer à la question suivante qui est comment avez-vous appris le départ de Auré On l'a appris je pense officiellement tous en même temps. Ça a été un petit peu, euh, en tout cas pour moi euh, on va dire que j'ai eu du mal presque à l'encaisser parce que ben bah, on l'a confondé à deux, c'était notre bébé euh, à la toute base des bases, même si on était rejoint par plein de gens euh, et aujourd'hui euh, qui sont euh, tout autant enfin euh, on est tous euh, membres à part égal à sur la chaîne, sauf so Fab. Sauf so Fab, <rire> sauf <So> Fab. <rire> mais euh, du coup, ouais, étant donné qu'on avait confondu la chaîne à deux, ça m'a fait tout drôle euh, de le voir partir. Et j'avoue que la dernière vidéo, euh, surtout à la fin, mm. euh, j'avais euh, les petites larmes aux yeux, quoi. On va dire. C'était, euh, c'était assez émouvant euh, pour moi de, de voir ça. Mais gros bisous, rien. Hein, J'espère que tu vas bien, mon frérot. Et puis, bah, quand ouais, tu veux, un Des hein, gros bref. bisous. Hein. À tout de suite. Vous le verrez d'ailleurs euh, pas dans cette vidéo, mais dans le vlog. Vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu. vu. Et oui. Alors, euh, on est quatre, on vous l'a dit, mais est-ce qu'on ajouterait un membre à la chaîne Je pense que si on doit ajouter un membre. Ça, lui ouais. Un caméraman Cet homme Caméraman <rire> qui est très efficace. Pour l'instant, non, je dirais. Je pense qu'on est euh, tous d'accord pour le dire. Pour l'instant, non. On essaie de, de proposer pas mal de choses différentes et je pense qu'à 4 pour l'instant, c'est bien. C'est ça, en fait, il faut qu'on complémentaires. On, ouais. on fait pas des vidéos redites. En gros, euh, on s'est splitté en quatre. On a vraiment fait une réunion pour se dire Fab Twitch. Et de temps en temps TikTok, Maxful, tout ce qui est vidéo lore. Et de temps en temps TikTok, Val... nulle part. Euh, bah, nulle part. Euh, la présence. Et de temps en temps TikTok. Vraiment <rire> <YouTube, rire> jamais TikTok pour l'instant. Non, Val, c'est plus tout ce qui est tout, enfin, écriture de tests et tout ça. Oui. Et puis moi, bah, un peu tout le TikTok, oui. Et puis après, c'est tout ce qui est vidéo news et trucs dans le genre. on est vraiment complémentaires. On n'a pas envie de se forcer à prendre quelqu'un d'autre pour prendre quelqu'un d'autre. Si quelqu'un doit rejoindre la chaîne, c'est parce que quelqu'un part. En gros. Peut-être qu'un jour, euh, peut-être qu'un jour, quelqu'un nous, nous rejoindra. On ne sait pas. On verra. On se fait porter et puis. Euh... Voilà, on verra bien Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos YouTube Depuis tout petit, genre dès que j'ai eu un ordinateur potable et encore, je me souviens des tutos YouTube que j'ai fait quand je devais avoir 10-11 ans pour comment apprendre à faire une photo en 3D avec du rouge et du bleu mais non, j'ai toujours fait puis les témoins derrière la caméra pourront le dire mais ouais, dès que j'ai pu mettre la main à la pâte et essayer de faire des GMV ou des montages vidéo mais euh, j'ai toujours kiffé donc euh, voilà. Ouais pareil, euh, moi c'est tout ce qui est le côté montage vidéo euh, que j'ai toujours apprécié. De toute façon j'ai commencé sur la chaîne en tant que monteur. C'est vraiment le moment que je kiffe le plus dans une vidéo, c'est monter. Maintenant c'est vrai que j'ai évolué vers l'écriture et le tournage, ce que je kiffe aussi maintenant. Et bah, après on verra bien par la suite hein, si ça évolue. <rire> Comment ça m'est venu euh, bah, C'est une très bonne question, je pense que à la base je trouvais pas vraiment ce que je cherchais sur les licences Assassin's Creed, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, étant donné que, sans vraiment nous vanter on est, je pense, les premiers en France à ne traiter que d'Assassin's Creed, c'est un vrai délire en tant, que, en tant que joueur à la base, en tant que fan surtout, maintenant en tant que créateur de contenu, même s'il euh, y a eu des périodes où j'étais beaucoup moins présent que d'autres, ça reste toujours un kiff de se replonger dedans et, de... et surtout moi ce qui me fait kiffer c'est de se retrouver en vrai, mais euh, moi la partie de la vidéo que je pense apprécier le plus, c'est les. Mais euh, ouais, c'est la partie de la vidéo qui me fait le plus kiffer. Euh, en général, tourner, j'ai un peu la flemme. Quand il s'agit d'appuyer sur le bouton record, euh, j'ai vraiment la flemme. Et euh, le montage, ça va par contre. Mais euh, une fois que je suis dedans, euh, ça va tout seul. Non, puis autre chose qui m'a, ça me vient de me faire flash, mais qui m'a donné envie. On parlait de première chaîne française à la base, c'était euh, Assassin's Creed Universe. Oui. Et on regardait avec euh, Titou qui est derrière la caméra dans le train pour aller au lycée ou dans le collège pour aller au... enfin dans le bus pour le collège. On regardait tout le temps leurs vidéos et on, on se disait que ça pourrait être vache, enfin que c'était insane quoi. Et ils faisaient même des portes, enfin des pseudo portes ouvertes pour Proposer à des membres de, la de leur communauté de les rejoindre, ce qu'ils ont fait actuellement parce que c'est devenu une chaîne communautaire. Mais euh, de base, ça aurait été un kiff pour nous de rejoindre leur chaîne. Et le fait maintenant de se dire que, alors certes, on a des Jonathan à côté qui traitent de beaucoup de jeux vidéo, mais qui parlent de Assassin's Creed qui a 170 000 abonnés. Mais chaîne française Assassin's Creed n'a parlé que d'Assassin's Creed, bah, comme la Dival, on est les premiers. Et se dire qu'on est entre guillemets, alors on n'a pas la prétention de se dire qu'on est les nouveaux euh, univers, loin de là, mais euh, se dire qu'on a leur place aujourd'hui, bah, ça fait ultra kiffer. Cette question, euh, elle est assez intéressante, je trouve. Euh, la personne nous demande si on peut donner un avis sincère sur les trois derniers opus de la saga, DLC compris J'ai adoré Origins, DLC compris, vraiment top tier. Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed Origins, c'est ceux qui sont top tier pour moi, c'est les deux meilleurs. Odyssey, bah, vous le savez, depuis qu'il est sorti, je ne l'ai jamais caché. j'ai trouvé nul à chier. Euh, rien qu'à son annonce, je travaillais le... à l'E3 2017 8, quand il a été annoncé Je travaillais, j'avais pas pu assister euh, à la conférence bah, d'Ubisoft Et directement, parce qu'on a toujours eu une conve Messenger J'aurais directement envoyé euh, au gars quand euh, je suis rentré chez moi J'ai dit, j'ai rien loupé Parce qu'il a vraiment l'air, euh, il me hype pas du tout C'est le seul AC qui m'a jamais hypé Les DLC, ça a été un petit peu mieux mais ça restait pas ouf Et Valhalla, premier abord, insane, vraiment euh, Je me suis dit, c'est le meilleur AC possible Puis tu joues beaucoup, c'est moins bien Puis t'as un premier DLC qui arrive, c'est moins bien T'as un deuxième DLC qui arrive, c'est moins bien Puis t'as un troisième DLC qui arrive, c'est... C'est de la merde. Origins Way, Odyssey, non, Valhalla, voilà. Bah, un petit peu comme Max, hein. euh, moi Origins de toute façon c'est mon préféré, mon préféré de la licence. Après ce qui suit, Odyssée et Valhalla, bah pff, beaucoup de frustration. Ouais beaucoup de frustration parce qu'on n'incarne pas un hidden once, on n'en apprend pas plus finalement. Bah, Odyssée pour moi c'est une catastrophe en termes d'Assassin's Creed. Valhalla ça allait un petit peu vers le mieux, mais au final c'est répétitif. Que des conquêtes, on incarne un guerrier viking sans plus quoi. Qui s'en fiche complètement des hidden ones ou de la confrérie donc moi j'ai pas kiffé. Après, pour ce qui est des DLC de Valhalla, on va dire que j'ai préféré les DLC que le jeu euh, de base. Que ce soit par exemple la colère des druides, même si c'était euh, hors sujet avec les, les Hidden Ones. Le siège de Paris, le fait de jouer cette période, euh, ça m'a beaucoup plu. Mais après, encore une fois, il y a encore cette frustration qui est pas euh, le côté Hidden Ones mis en avant. Donc on va dire, euh, sur la trilogie mythologique, euh, Origins, au-dessus, et en bas, euh, les deux autres. Voilà. Je pense que je vais rejoindre euh, pas mal de points de mes camarades. Origins, pour moi, c'est le meilleur Assassin's Creed à mes yeux. C'est un reboot complet parce que il y a... Euh l'esprit des assassins, sans vraiment être des assassins, parce qu'on parle de Hidden Ones à l'époque, mais il euh, y a tout cet esprit-là, c'est un, un opus qui a une écriture ultra mature, je trouve l'écriture la plus mature de toute la franchise depuis, euh, depuis peut-être Black Flag ou Révélation. Personnage ultra attachant, euh, acting de malade, musique de fou, ambiance de taré, enfin vraiment Origins pour moi c'est le, le top tiers DLC compris, surtout celui sur les Hidden Ones qui est euh, une masterclass absolue. Assassin's Creed Odyssey, un petit peu plus compliqué de juger, au début j'étais un peu hypé parce que euh, le contexte bah, Intéressé. Au final, c'était une grosse, grosse déception et un hors sujet total pour la franchise et je pense qu'on est euh, tous d'accord là-dessus pour dire ça. Le DLC euh, sur l'héritage de la première lame, par contre, euh, je trouve qu'il remonte quand même pas mal au niveau. Il est même très, très intéressant parce qu'il apporte euh, à la franchise de manière générale. Et le DLC sur l'Atlantide, c'est pour moi un des pires DLC après euh, l'aube du Ragnarok. L'aube du Ragnarok. La daube du, ta... ta... du Ragnarok d'Assassin's Creed Valhalla. Valhalla, moi je l'ai bien aimé. Euh, après, je suis pas objectif là-dessus, j'arrête pas de le dire. Parce... Parce que euh, moi et les Vikings, euh, voilà, j'accroche énormément. Donc euh, j'ai vraiment bien aimé depuis le début. C'est un jeu qui est long, peut-être un peu trop long, qui se tire un peu trop sur la longueur euh, de par ses arcs narratifs. J'ai pas été vraiment déçu par Valhalla. Je trouve que les DLC, euh, et comme tu l'as dit Max, la couleur des druides, euh, sont vraiment réussis. Excepté les deux derniers DLC mythologiques qui n'ont absolument rien à foutre là et qui sont complètement hors sujet avec la franchise. J'ai un dernier mot à rajouter. Euh, on nous dit souvent qu'on est des suceurs du à jamais dire que les jeux sont pas bons, qu'on trouve toujours des points positifs. Là, on donne des critiques positives et donc euh, on va le dire de vive voix. Vraiment, la dernière trilogie, en dehors de Origins et Valhalla pour l'affection, c'est de la merde. Honnêtement, c'est plus ouais. Assassin's Creed. Odyssey, c'est de la merde. Valhalla, c'est de la merde qui sent un petit peu bon. Et euh, <rire> Origins, par contre, <rire> Origins, c'est une bonne mousse au chocolat. Ouais. Voilà, même si j'aime pas le chocolat. Alors, euh, question suivante Qu'est-ce qui vous attire le plus dans Assassin's Creed bah, De prime abord, moi j'ai surtout qui fait tout ce qui est délire, euh, isou, euh, les pouvoirs, j'ai surkiffé. Euh, non, je déconne, en fait, euh, c'est ce que j'aime pas tu dans ça <rire> <rire> moi ce que j'ai surkiffé c'est bon. vraiment le côté historique, j'ai toujours aimé l'histoire. Donc pouvoir me balader dans des périodes, enfin des autres périodes que les nôtres et découvrir des personnalités historiques euh, dévoulées dans le Paris de la Révolution française, dans une Amérique euh, de la guerre de sécession, enfin c'est pas la guerre de sécession c'est la guerre d'indépendance, c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer de ouf. Et après vient le côté tout ce qui est aspect euh, credo, jeu discret, infiltration, le parcours, tout ça. Mais vraiment de prime abord c'est vraiment euh, l'aspect historique qui m'a fait, fait surkiffer. Alors moi ce qui m'attire dans la franchise c'est à peu près pareil que Max, l'aspect historique, euh, l'immersion, les musiques qui ont toujours été au top niveau, tout ce qui fait les bases d'Assassin's Creed, donc le parcours, euh, l'infiltration, la lame secrète, la capuche, tout ça, tout ça, et puis ce qu'on a tendance à perdre dans les jeux aujourd'hui, c'est le, le vrai lore à ouais, l'ancienne. Euh, les Izu, euh, les pouvoirs magiques et tout ça Ouais. Mm. C'est-à-dire, la première civilisation à l'époque, de base, assez, c'est un jeu un peu de science-fiction. On a euh, deux camps qui se battent, les assassins, les templiers, qui sont euh, aussi présents dans le monde moderne, mais sous des formes un peu différentes. Moi, ce qui me plaisait vraiment dans les premiers, c'était euh, cette espèce de mélange entre le passé et le présent, le passé très très lointain avec la première civilisation. Et toute la mythologie qu'il y a derrière tout ça, moi, ça me faisait vraiment kiffer à l'ancienne. Euh, et je qu'on a complètement perdu aujourd'hui, puisque la mythologie, on la voit uniquement, enfin, la première civilisation, on la voit uniquement avec la première mythologie, ce que je trouve ça vraiment... Euh, Dommage, à mon sens qu'on ait perdu euh, l'ancienne version euh, de la franchise on va dire je, je, je sais pas si je me fais comprendre mais euh, ouais. mais voilà moi ouais, euh, pareil hein, je veux dire c'est tout l'aspect historique le fait qu'on puisse jouer dans différentes époques très intéressantes hein, comme la révolution française la guerre d'indépendance avec euh, assassin's creed 3 l'âge d'or de la piraterie c'est à chaque fois différent et c'est cool d'incarner ces... enfin de jouer toutes ces périodes en plus de ça moi ce qui m'a vraiment attiré c'est tout le côté un peu euh, sectaire on va dire hein, le côté capuche tenue, lame secrète j'ai envie de découvrir un peu euh, ce qui se cache derrière ces personnages et derrière, du coup, euh, toute cette confrérie. Après, bien sûr, le gameplay, on a vraiment cette sensation de liberté. Moi, la première fois que j'ai joué à Assassin's Creed, je me rappelle, j'avais vraiment cette sensation de liberté, pour grimper partout. Et après, si je devais rajouter un mot aussi, c'est toute le, la direction artistique, avec euh, les ambiances, les musiques. Ça me fait toujours des frissons quand je rentre dans une nouvelle ville, surtout dans les anciens jeux. Même dans c'est on peut pas dire le contraire, l'ambiance musicale, est incroyable, hein. entre les différentes... Euh, Région, on va dire. Ouais. C'est quand même assez fou sur ce point là. Et après pour terminer, c'est aussi le fil rouge avec Desmond qui devait terminer dans l'espace. Qui devait terminer dans l'espace, ouais, avec Désilé. Euh, ouais, ouais. Qui ouais. devait <rire> tous les deux aller dans l'espace et refaire l'humanité. C'était le nouveau Adam et Ève. T'aurais dû terminer comme ça. Ouais. <rire> Trois jeux. Fini, voilà. Bon, du coup, on n'a pas pu prendre les répondre à toutes les questions parce qu'on est limité dans le temps. Faut qu'on aille à Ubisoft, malheureusement. Heureusement, oui. Heureusement. On a pris les plus intéressantes entre guillemets. Mais moi, du coup, je vais poser une, une question toute bête, comment vous voyez évoluer la chaîne Enfin, à partir de quand Quel est votre objectif d'abonner d'ici la fin de l'année Pour voir si on l'atteint <rire> pas, qu'on ait une trace visuelle. Ah, je vais être réaliste, on va dire 40 000. Peut-être les 40... Ouais, 40 000, 5 voire 50 000, mais ça me paraît un peu beaucoup. Euh... 50 000, ça fait. Ça me paraît un peu beaucoup en 3-4 mois. Ouais. Les 50 000, je les vois bien pour Mirage. Parce que honnêtement, si on charbonne bien, comme on, a... on avait fait pour Valhalla, on avait Glow Up de malade, euh, et en même c'est que plus on avait d'abonnés plus finalement on a de moyens d'investir dans des caméras, d'investir dans du matériel audio, de pouvoir se déplacer parce que forcément quand on se déplace, ben euh, voilà, c'est sur nos frais perso. Pour la prochaine FAQ, on aura peut-être les thunes pour payer euh, le métro qu'ils arrêtent de passer toutes les deux minutes. <rire> vrai. Bah, on va payer la ville de Paris pour pas qu'ils nous fassent chier euh, avec les mecs qui ramassent les feuilles. Non, en vrai de vrai, plus il y a de monde sur la chaîne, plus on a de moyens pour faire des trucs de ouf. Et euh, on a des beaux projets, donc euh, voilà, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et euh, l'ambition, bah, c'est de devenir les numéro 1 en France, hein, je pense que euh, ouais, sans, sans prétention. Mais euh, voilà, on, on kiffe notre truc, on vous fait kiffer, donc euh, c'est tout bénéf. Du coup, euh, abonnez-vous pour euh, qu'ils engagent du matériel et du, des caméramans notamment. <rire> Qui s'achète du matériel et qu'ils engagent des caméramans On va faire un sondage, est-ce que, est que vous voulez de lui ou pas en tant que futur stagiaire euh, multitâche sur la chaîne Franchement ça pourrait être une bonne idée. Stagiaire euh, bien sûr euh, bénévole et très marrant. Abonnez-vous. <rire> Abonnez-vous. comme <rire> ça va hein. <rire> En mode. Euh... <rire> bon, C'est <rire> bon, et... <rire> pas mal.